C'est mon démontrent dès la Genèse, apocalypse. Nous avons compté plusieurs prophètes qui ont vécu sur cette terre. Il y a eu certains d'entre eux qui n'ont produit aucun miracle. Remarquez que leur présence était un signe d'avertissement. Le jugement est proche. Dieu ne fait rien dans ce monde des hommes. Sans pour autant ouh, révéler cela à son prophète chéant de l'âge. Sur la terre Était Un grand jugement Yeah Était ne fais rien dans ce monde de zoo sans pour autant révéler cela à son prophète géant de l'âge, le l'homme qui l'a. Voilà, Venez voir, il nous a visités. Venez voir, il m'a vertu du jugement qui doit frapper ce monde. Venez voir. La Odyssée, il s'attendait seulement à un miracle venant de William Branham. Oh William Branham, qui est venu pour nous faire sortir de la Odyssée et nous amener à l'âge de l'épouse. Oh William Branham, qui est venu pour nous faire sortir de la Odyssée. Et nous amener à l'âge de l'épouse hey. Car un prophète Montre un signe imminent Pour me signifier Le jugement est proche Je ne fais rien dans ce monde des hommes Sans pour autant révéler cela à son prophète Je